Deuxième journée de la formation journalisme en ligne et mobile reporting au centre Saint-André Lumina à Mouringa. Solange et Jean-Pierre travaillent ensemble à un exercice vidéo. Objectif, raconter une histoire en cinq plans. Rémi leur explique comment réaliser l'exercice. Après l'explication, la réalisation, les résultats seront ensuite analysés avec tout le groupe avant de passer à l'exercice suivant.